Il paraît que c'est votre spécialité de vous frotter à l'impossible. La sécurité de toute cette planète est en jeu. On a besoin de vous. Un tour en cabine, ça vous dit Quelque chose essaie d'entrer Qu'est-ce que c'est Une invasion extraterrestre dans plusieurs dimensions. Merci Tant qu'il y ait du risque, il y a de l'espoir. Les premiers épisodes inédits de Doctor Who saison 12, le 22 novembre à 21h05 sur Energy 12.